Gilles Lelouch, donc ça y est, vous avez plongé dans le grand bain. Vous êtes réalisateur, on peut dire, à part entière maintenant. Alors, la, la vision de ce film m'a fait penser, je ne sais pas si c'est un compliment pour vous, mais pour moi, c'est le Full Monty français. Ouais, bah ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, mais... Ah. Euh, euh, bah je vous remercie, mais alors je vais vous dire un truc, c'est que Full Monty, je ne l'ai jamais vu en entier. Ah bon mais Non, jamais. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais vu, j'ai vu qu'une heure de ce film. Je ne l'ai pas vu en entier. Et en fait, après, quand j'ai commencé à écrire euh, Le Grand Bain, je me suis un peu interdit de le revoir pour ne pas être influencé directement ou indirectement. Je me suis en même interdit de voir un peu tous les films euh, de sport. Euh, j'ai juste essayé d'intégrer des références que je pouvais avoir, des, des films que j'aime des années 80, euh, ont bercé mon adolescence, des films comme euh, Rocky, Flashdance, euh, euh, Footloose, et trucs comme ça. Euh, mais autrement, euh, voilà, Full monti. Euh, évidemment de par le sujet mais autrement c'était parce que c'est pareil ensemble. on parle des corps des hommes donc ouais, on ouais. aussi on parle ouais, du ouais, côté social ouais, bien sûr, bien sûr, voilà bien donc c'est vrai sûr. que c'est quelque chose de différent ouais. et vous vous avez quand même vu un film documentaire parce que c'est vrai que on, a, on apprend tous quand on voit ce film que la, la natation synchronisée masculine existe alors plus ou moins bon elle existe mais enfin elle est très euh, c'est très, très marginal ouais, oui. ouais, c'est très confidentiel en fait euh, il n'y a pas d'équipe en France par exemple, il y a un club, il y a un club mais ils sont 5-6, ils ont beaucoup de mal à, à exister. C'est un sport qui est très marginal et même, je vais vous dire, pour, pour réussir à contacter des équipes, ça a été assez infernal parce qu'il n'y en, en a quasiment pas. Quoi. Donc j'ai vu un documentaire qui traitait d'une bande suédoise qui faisait ça et ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Parce que je trouvais ça justement, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir un sport très marginal un sport qu'on pourrait qualifier de pd quand on est un abruti euh, et qui faisait que euh, ça rendait cette bande encore plus soudée encore plus euh, euh, ensemble face au regard critique des autres, face à l'absurdité des autres et euh, ça me plaisait beaucoup et surtout d'avoir euh, une discipline qui, qui, qui, qui s'apparente plus ou moins à la comédie musicale j'avais envie de faire quelque chose de très ancré dans le réel, de très social voire un peu âpre, un peu dur, pour ensuite aller vers quelque chose de coloré, musical et joyeux. Parce que, voilà, c'est euh, j'avais envie de faire un film résolument euh, euh, optimiste. Ce qui veut dire que les acteurs ne sont pas doublés Les acteurs euh, sont doublés euh, pour une partie qui est absolument pas euh, possible à faire techniquement. C'est des jambes en l'air. Oui. Parce que même en s'entraînant pendant 15 ans, ils n'auraient pas pu avoir le niveau de ça. Tout le reste, c'est eux. Tout le reste... C'est eux, bah, chapeau, alors, sous l'eau, hors hein. de l'eau, les gestes, etc, c'est eux, ils s'entraînaient six mois pendant 2-3 euh, fois par semaine, donc euh, oui, chapeau, vraiment. Oui, parce que ça paraît pas pensable. Bah c'est ce que me disait Comme... l'entraîneuse, la première fois qu'elle les a vus. <rire> Elle m'a mais... dit, on va pas s'en sortir, je vais pas y arriver, ils sont trop nuls. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment, vraiment tout pourris, ils étaient nuls, nuls, nuls. nuls. Et vous, vous avez essayé Et euh, oui. Moi j'ai pas essayé, non, bah, moi j'ai pas essayé. Vous mais mais pas essayé bah, ou... bah, non, je pas. Bah ben non, il fallait que je les motive, donc euh, je... il <rire> fallait que je reste en dehors du bassin, moi, pour ça. Mais il euh, y a un truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont retrouvés euh, euh, tous dans, le, dans les vestiaires. Ils ont appris à se connaître dans les vestiaires, comme dans le film. Avant même que je commence le film, en fait, la, le, le, leur préparation, elle s'est passée là. À, à se raconter dans les vestiaires, à s'apprendre à se connaître, et dans l'eau. Et puis après, il y a l'ego des acteurs, qui est très fort, on le connaît. Et ça les a motivés les uns les autres à se dépasser, à vouloir avoir les bons points de l'entraîneuse, à voir « t'as vu comme j'étais bien ». Et en fait, elle m'a rappelé deux semaines après en me disant « mais non, en fait, c'est incroyable » parce qu'ils apprennent très vite et qu'ils sont super consciencieux. J'avais beaucoup, de... oui, beaucoup de craintes quant à la rigueur du groupe et euh, ils m'ont mis par terre. Quoi. Ils ont été incroyables, incroyable Mon si tu veux intervenir, oui. euh, comment vous avez attribué à chaque acteur les personnages Comment ça vous est venu cette idée en fait bah, ça m'est venu en écrivant... Euh... En fait, euh... non mais en fait ça... Même pas vraiment en écrivant en fait, c'est après une fois que le scénario était écrit, je me suis dit bon, qui Qui pour faire ça euh, Le personnage de, de Mathieu, il est m'est venu assez... Euh... Le personnage de Bertrand pour Mathieu Amalric, ça m'est venu comme une évidence. Je trouve que Mathieu a quand même ce génie de... C'est un peu son fond de commerce de faire des, des espèces de... de... De type un peu dépressif, un peu borderline... Euh de lapin pris dans les phares de la voiture, euh, il, a, il a quand même une espèce de. Et je me disais, on n'a pas exploité ce truc que moi je le connais dans la vie pour avoir fait euh, le film de Jean-Paul Rapneau avec lui. Et je me disais c'est marrant parce qu'on n'a pas. On a, euh, euh, Mathieu est toujours dans un code de jeu de films d'auteur très pointu. Alors qu'il a, il a cette douceur dans la vie, euh, cette simplicité, cette écoute, cette générosité, je me suis dit j'aimerais vraiment profiter de ça je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment vu comme ça Mathieu et donc j'ai commencé par lui pour qu'il interprète Bertrand et puis après ça s'est déroulé euh, euh, très naturellement j'ai rencontré Philippe Catherine pour un autre personnage que celui qui joue dans le film et c'est en le rencontrant en fait en buvant un verre avec lui que je me suis dit mais, mais c'est Thierry ça ne peut pas être autre chose que Thierry et personne ne pourra faire mieux Thierry au monde que lui donc ça s'est fait euh, voilà, naturellement euh, euh, j'ai observé un soir, euh, Leïla, euh, on faisait un jeu, un jeu de société chez des amis qu'on a en commun et, euh, et j'ai vu, euh, parce qu'elle est très drôle dans la vie, Leïla, très vivante, et j'ai vu euh, une espèce d'autorité naturelle, euh, je me suis dit, il ah, y a un truc à aller chercher chez elle là-dessus et je lui ai proposé le rôle et elle, a, elle est extraordinaire dedans. Voilà, Guillaume, euh, Guillaume c'est quelqu'un que je connais vraiment très bien dans la vie. C'est lui qui est venu me demander de faire ce personnage-là, parce que ça l'intéressait d'aller faire ça. Donc c'est un, un mélange de hasard, d'observation, de, de, de, de, de, de réflexion. C'est un, un bordel. Quoi. Mais en même temps, il y, y a de la bienveillance. Un bordel organisé, mais en même temps, il y a, y a pas mal de bienveillance hein, entre les personnages, entre tout. Oui, Mais bah oui. Même mais... par rapport au sujet. Parce qu'en fait, c'est vraiment le... le... C'est vraiment ce que j'avais envie de faire ce qui m'importait le plus c'était ça c'est qu'en fait je trouve qu'on est dans une, une époque un peu douloureuse parce qu'on est très seul je trouve parce que les gens sont très définitifs dans leurs avis très euh, tout le monde se juge très rapidement hâtivement, de façon très cinglante et moi personnellement je souffre de ça je trouve que, que c'est pas bienveillant tout ça Que dans les émissions de télé il y a euh, le, le, le, le bon côté, le mauvais côté, quand, quand vous avez l'audace d'exprimer votre point de vue, pour peu qu'il soit un peu différent de celui des autres, tout le monde vous c'est « ouh, ouh, ». Qu'est-ce que ça veut dire On a le droit d'avoir de, des idées totalement opposées, même radicalement opposées. On a même le droit d'être radical. On a tous les droits, sauf que c'est des droits qu'on est en train de perdre. Le, le, le, le, les droits de s'exprimer, de vivre, d'être de, différent. Et j'avais envie de parler... Euh, de gens qui s'expriment sans se juger. J'ai fait un film il y a, a 7, 7, 8-9 ans maintenant, un film qui s'appelle Un Saint sur le dos de Jacques Maillot où je jouais un alcoolique. Mmh. Et pour ça, il a fallu que j'aille aux alcooliques anonymes. Et j'appréhendais beaucoup d'aller aux alcooliques anonymes. J'avais très peur, j'avais une image totalement faussée du truc. Et en fait, quand j'y suis allé, j'ai été bouleversé par la chaleur humaine que j'ai pu ressentir, par la chaleur des témoignages des gens, par le fait que... Il y ait comme ça 15 personnes qui puent en écouter qu'une seule pendant une demi-heure ou une heure, sans rire, sans juger, sans se moquer, juste avec bienveillance. Je courais dans ces réunions-là après pour observer ça. J'ai trouvé ça formidable et, et ça m'a marqué. Et Je voulais parler de ça dans mon film, de, de, de moments où les gens peuvent être minables, peuvent être ratés, peuvent être euh, mesquins, peuvent être tout ce qu'ils veulent, sans avoir à être jugés. Voilà. Euh, moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi en sortant de la salle hier quand j'ai vu le film, la euh, seule chose que je me suis dit, c'est que c'est comme un, un pavé dans la main, en fait. C'est euh, de dire, bah voilà, il y a plusieurs euh, personnages qui ont des blessures de la vie, mais euh, qui savent vivre ensemble. Ouais, c'est ce qu'on ne voit pas, en fait, dans la société actuelle. Non, mais Et donc moi, je pense que c'est un, un beau cas de figure qu'il fallait mettre en, au cinéma, vous l'avez bien, bien fait. Bah, je vous remercie. Mais c'était l'idée, c'était de, de vivre ensemble. Il y, a, il y a quelque chose que moi je trouve génial quand les gens vont faire du sport amateur lundi soir en mois de février, qui, qui partent à moins de de chez eux pour se retrouver dans un stade tout pourri, il fait, il fait froid, on ne voit pas à deux mètres. Il y a un dentiste qui côtoie un maçon, qui côtoie un, un, un prof de sport, qui, vous voyez Et ces gens-là, il y a forcément quelque chose qui dépasse l'idée même du sport. C'est de vivre ensemble, c'est de partager quelque chose. Euh, c'est de vivre ensemble. Ça et et c'est ça que j'avais envie de... de penser penser un peu à la Coupe de France entre le, le Paris Saint-Germain, gros club capitaliste, et le club de euh, CFA, quoi. C'est un peu ça, un peu ce bah, que vous avez euh, montré. Ouais, bah oui, oui, exactement. Non, non, mais moi, c'est surtout... Euh, moi, en fait, je n'ai pas envie de porter de jugement sur les, sur, sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. Euh... Ça n'en vaut pas la peine. Mais non, mais je n'ai pas envie de porter un jugement ni sur la France d'en haut, ni sur la France d'en bas, ni sur la France du milieu. Pour moi, il n'y en a pas. C'est la France tout simplement. Oui, voilà. Et je trouve qu'on nous met dans des euh, on nous dans met des dans places. des ghettos, on nous met dans des, euh, dans des communautés, on nous met dans des euh, voilà, dans des carcans qui nous, qui nous rendent malheureux, qui nous rendent tristes, parce que du coup, on est obligé de choisir un camp. Mais, mais pourquoi on devrait choisir un camp Il n'y a pas de camp à choisir. Voilà, on est... Pourquoi plus on avance, plus on est mal Pourquoi plus on est technologiquement avancé, plus on est socialement malhabile C'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement contradictoire pour moi. Enfin, tout le monde le pense. Hein. Je pense non, je est pas, clair, euh, on est tous d'accord avec cette idée. C'est une conversation de comptoir que j'ai là, mais, mais, euh, mais voilà, juste un tout petit peu de bienveillance et de douceur. Voilà. Et pour finir, on peut dire que votre film... C'est paradoxe, mais c'est aussi une métaphore, parce que l'adaptation synchronisée, c'est tout faire ensemble, mais finalement, individuellement aussi, chacun s'épanouit. Non, mais c'est ça. Mmh. C'est pour ça que c'est un film très collectif et très euh, choral, dans le sens où on suit l'histoire de tout le monde. Il euh, y a le groupe et puis il y a le, le bienfait du groupe dans leur vie à eux, bien sûr. Et que, en fait, euh, gloire ou pas gloire, victoire ou pas, le problème n'est pas là. C'est le mouvement qui est important, c'est la danse, ce n'est pas, pas la fin du bal, c'est le bal. Voilà. Et vous, ce premier long métrage, ça va être, je pense, le début d'une carrière de réalisateur. Inch'Allah. Oui, moi je pense que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, parce qu'on vous regrette devant la caméra, mais c'est vrai que derrière, c'est pas mal non plus. Eh ben, merci beaucoup. Merci Gilles gentil. Lelouch. Merci, merci à vous merci. Aussi.